cette vidéo, nous allons approfondir le concept d'apprentissage par renforcement. Elle suppose que vous avez déjà regardé la partie 1. Donc on a déjà évoqué la notion de récompense. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, c'est d'aller de la récompense à l'apprentissage. Alors, pour commencer, on va partir du principe qu'on est sur un jeu où la récompense, c'est remporter une partie. Et pour euh, avoir un petit peu de vocabulaire, euh, je vous montre euh, un, ce que les principaux éléments qu'il faut savoir dans un jeu, c'est que déjà vous avez votre environnement qui est tout ce qui va entourer l'agent qui est euh, l'élément qui doit apprendre à gagner ce jeu vidéo. Et en fait il va y avoir un, un comment dire un, un, un ensemble d'actions possibles: euh, aller à gauche, aller à droite, euh, sauter, etc. Et ce qui va essayer de faire l'agent, c'est de prendre les bonnes actions pour pouvoir gagner le, le plus souvent possible. Alors ensuite, dans cet environnement, il y a l'état perçu de l'agent, c'est-à-dire l'agent, euh, quelle est, quelle est euh, sa vitesse, quelle est sa position, par exemple. Mais il peut y avoir aussi tous les autres éléments de l'environnement, comme les obstacles, etc. Donc voilà, ça, c'est un petit exemple avec un jeu. Euh, je vous présente rapidement un équivalent de ce qu'on fait avec des bras robotiques, mais cette fois sur la base d'une publication. Euh, cette fois-ci, le bras robotique, il, doit, il va avoir un, tout un nombre d'éléments dans son environnement, les choses qu'il doit déplacer. Mais il a aussi comme information, euh, pour capter cet environnement, euh, les états perçus. Ça veut dire qu'il va y avoir différentes caméras, euh, il, va, il va être au courant de l'angle en fait, dans lequel euh, est situé euh, peut-être sa main mécanique dans laquelle est situé ce bras, donc ça, c'est les, euh, les états perçus de l'agent et par ailleurs, les états perçus de l'environnement, donc ce qu'il voit des autres objets qu'il est censé déplacer. Donc ça, c'est une chose, un élément. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'au fil des, des heures d'entraînement de l'algorithme, de euh, il va y avoir un succès euh, de plus en plus prononcé pour euh, déplacer euh, des objets d'un point A à un point B. Donc cette courbe est issue du même article sur l'entraînement du bras robotique. En fait, ce qui nous intéresse ensuite, c'est euh, la question de stratégie ou de politique. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement Donc c'est la manière dont l'agent autonome, euh, il se comporte dans une situation donnée, c'est-à-dire euh, qu'il y a une forme de cartographie en fait, où l'on va, va combiner euh, les états perçus de l'environnement et euh, les actions qui peuvent être prises. Donc, ça veut dire que l'agent, ce qu'on va, on va améliorer, à ah, telle situation, tel type de comportement est possible et ou souhaitable. Et donc, euh, ça, ça a beaucoup été travaillé sur des exemples du type le jeu de Pong. Hein. Vous connaissez, vous avez euh, une... Euh, une vidéo, enfin de, on doit faire passer euh, une balle dans le camp adverse et chacun déplace sa barre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe exactement C'est qu'est-ce qu'il a comme action euh, le, La petite barre, l'agent, la, c'est aller à droite ou aller à gauche. Et en fait, on va avoir euh, cet apprentissage par il sait que droite-gauche, droite-gauche, etc. 57 décisions, il sait qu'il va gagner, il va avoir sa petite récompense. Mais à l'inverse, il change un peu euh, sa, sa décision, gauche, gauche, droite, etc., cinquantaine de décisions, il perd. Et ainsi de suite. Et en fait, à chaque partie, il va se remémorer quelles actions il a fait, s'il a eu une récompense ou non, et, euh, et ensuite à prendre à partir de ça. Alors là, euh, on, on, a exact, on a exactement ce type de principe sur, sur le casse-brique. Hein, et je vous montre euh, euh, rapidement. Euh, les résultats d'un article où on, où on entraîne différents algorithmes, hein, Sarsa, etc., euh, sur euh, ces jeux de casse-briques et de Pong, et on voit quels algorithmes ont les meilleures performances, c'est-à-dire apprennent le plus rapidement possible quel est le comportement optimal pour euh, gagner. Et donc, la question maintenant qui se pose, c'est comment apprendre des échecs et des succès pour euh, évaluer et améliorer les actions de l'algorithme. Le problème, déjà, c'est celui de la rareté des récompenses. Euh, en fait, on peut avoir un apprentissage qui est extrêmement lent, puisque si l'algorithme n'a aucune connaissance préalable de ce, ce qu'il doit faire et qu'il fait l'exploration très au, au hasard, et qu'il a une récompense toutes les euh, allez, 500 ou 1000 parties, bah, évidemment, il va apprendre très lentement. Donc on veut, euh, entre guillemets, euh, minimiser ce problème. Euh, ensuite, donc la question c'est, euh, en fin de compte, c'est comment obtenir suffisamment de récompenses en un temps raisonnable. Imaginons un jeu euh, d'un labyrinthe où on part de l'entrée, on doit arriver jusqu'au centre et c'est ça la récompense. Le problème c'est que euh, s'il y a beaucoup trop de possibilités, en fait, l'algorithme ne va pas apprendre assez rapidement. D'où euh, en fait, euh, cette notion de... Il y a des techniques en fait, pour orienter le processus euh, d'apprentissage avec euh, des récompenses qui peuvent être des, des, des, des récompenses intermédiaires. Dans le cas de, de, de l'exploration des labyrinthe, on dit, bon, ben voilà, on te met une première récompense si tu arrives à, au tiers du parcours, ou une deuxième au deux tiers, et ainsi de suite, pour euh, améliorer ta capacité à aller rapidement sur, euh, sur la, la, la, la bonne direction. Et du coup, le problème néanmoins quand on fait ce, ce, ce type de pratique qui s'appelle le reward shaping, c'est que euh, souvent l'algorithme peut risquer d'être bloqué dans une situation euh, suboptimale. C'est-à-dire que... Euh, en fait, euh, typiquement, au lieu de passer de la récompense intermédiaire à la récompense finale qui allait au centre, en fait, il va tourner en rond et toujours, euh, euh, entre guillemets, se satisfaire de sa récompense intermédiaire. Bon, je pense qu'on a vu quelques-uns des principes clés de l'apprentissage par renforcement. Euh, ce que j'aimerais en termes de, de perspective de vous évoquer, c'est qu'il y, y a en ce moment tout un travail autour du Deep Reinforcement Learning, c'est l'apprentissage par renforcement, donc fondé sur des réseaux de neurones euh, et, euh, et qui permet de faire des choses absolument exceptionnelles. Évidemment, ça prend un peu de temps en termes euh, d'entraînement et ça demande un peu de capacité de calcul, mais euh, il y a toute une génération qui est à l'œuvre en ce moment une explosion du nombre de recherches sur la question et qui nous permettra et qui notamment a permis des, euh, des euh, batailles hein, comme celle de, de AlphaGo 0 qui a qui maintenant bat tous les humains au jeu de Go, il a été entraîné même contre lui-même euh, à travers des algorithmes de Deep Reinforcement Learning. Donc ça, c'est une des applications et il y a fort à parier que dans les années ou les décennies à venir, on voit euh, l'industrie et beaucoup d'autres euh, éléments que… enfin, ça peut aller de la construction de voitures euh, à des applications mobiles, soit révolutionnés par ce type d'algorithme d'apprentissage par renforcement et en particulier quand on les combine avec des techniques de Deep Learning.